Bonjour les amis, aujourd'hui, je vais vous apprendre à vendre tout à n'importe qui, à tout moment. Histoire racontée par Sony Son c'est 1 390 000 abonnés. Son courte c'est 122 millions de vues. Son courte c'est seulement 203 vidéos. C'est tout. Autrement dit, chaque vidéo a fait gagner à son 6847 abonnés et 600 985 vues. Avec Sorry Court, vous êtes au top. Cliquez sur le premier lien que vous verrez dans la description pour visionner la vidéo. De mon côté, je ne peux malheureusement pas vous la montrer sur ma chaîne. YouTube déteste ça et je risque d'être sanctionné. Cette vidéo vous est proposée par hashtag partage l'annuaire gratuit des infos entrepreneurs pour vous aider à réussir dans votre aventure sur le net. Ne la ratez surtout pas et partagez-la très massivement. Bon visionnage à tous, à la prochaine et merci.